En fait, ce qui est vraiment, ce qui est, ce qui est vraiment fou, c'est que j'ai évolué au point de vue professionnel, donc de mon côté, en privé et euh, au niveau de l'anglais. Et donc, euh, bah, ça me donne confiance en moi parce que je vois que je progresse. J'entends je, que euh, quand j'écoute une série, je comprends. Donc ça, c'est super agréable. Quand je me retrouve dans, dans des tables de conversation, même si parfois je cherche mes mots, je comprends et j'arrive à me faire comprendre. Eh Alors... bien, c'est parti, Julie. Franchement, euh, je suis ravie, on se le disait en off juste avant, je suis ravie de t'accueillir dans cette vidéo, de prendre ce temps. Euh, pour nous partager eh bien, tout ton parcours avec l'anglais et euh, on va voir, tu vas nous partager que c'est beaucoup plus que de l'anglais euh, du coup pour commencer, est-ce que euh, tu peux nous dire ben, qui es-tu, quel âge tu as et euh, du coup c'est quoi euh, ton parcours avec l'anglais, qu'est-ce que tu as déjà testé euh, avant, euh, avant, avant de nous rejoindre euh, moi, je m'appelle Julie, j'ai 41 ans, euh, euh, donc je suis indépendante depuis bah, presque un an. <rire> en fait, tout s'est mis en place euh, avec le marathon des langues. Euh, moi, personnellement, j'avais vraiment l'impression euh, d'être complètement nulle en anglais. Et, et parfois, j'ai toujours l'impression, mais ça, ça fait partie de l'évolution et, et du mindset, mais au final, on se rend compte à quel point on progresse. Et donc, bah, j'ai eu une scolarité un peu décousue, donc c'était compliqué pour moi euh, de, de, de, de vraiment me, me positionner par rapport à l'anglais. J'avais vraiment beaucoup de blocages, de croyances limitantes. Euh, J'avais l'impression que mon cerveau ne fonctionnait pas. Et, euh, et, et en fait, bah après un an, je me rends compte que j'ai vraiment bien progressé. Après, quand on est éternel insatisfait, un peu perfectionniste, on n'est jamais content, mais les résultats sont là. Je le sais parce qu'il y a des choses que je comprends, parce que je viens de faire un test et que euh, le test a validé que j'étais B1. Donc voilà, c'est pour moi, même si euh, on ne prend pas sa valeur par rapport à des tests, à des diplômes, ben, c'est quand même valorisant de se dire que c'est acté. Et ouais. euh, juste Pour ouais. préciser, euh, je te disais juste avant, j'ai échangé avec, avec ta coach, avec Zoé qui m'a validé, euh, parce que tu fais des sessions de pratique orale avec, avec les coachs, qui m'a validé que tu es en niveau B1. Et du coup, pour préciser, niveau B1, ça veut dire niveau euh, intermédiaire. Donc, ça veut dire que tu peux pratiquer ton oral avec dans presque toutes les situations euh, et tu peux te débrouiller, euh, voilà, tu peux parler avec des natifs. Euh, alors que tu nous disais, avant, tu m'as dit, dit le mot magique que j'entends tout le temps. <rire> je me sentais nulle. Du coup, ça veut dire qu'à l'oral, tu te sentais bloqué aussi. Comment c'était à l'oral avant Mais tout à fait. En fait, je, je, je n'osais pas parce que déjà, j'avais un problème avec les trois temps. Et grâce au marathon d'anglais, vraiment, là, j'ai compris le système de base, hein, euh, voilà, c est, c est, je ne suis pas encore prête à faire des conférences en anglais, <rire> mais par contre, bon, j'ai euh, je... <rire> euh, compris la base et je sais faire des phrases simples, m'exprimer, j'ai développé mon vocabulaire. Et en fait, que tu me parles de Zoé, euh, figure-toi qu'elle, elle, elle m'avait validé il y a six mois mon B1. Euh, mais à l'oral et en fait donc j'ai commencé j'étais A1 avec les tests euh, puis j'ai eu mes, mes six premiers mois et j'ai refait un test qui m'a validé A2 et moi j'étais un peu déçue et je dis à Zoé je, dis, ah, je suis un peu déçue j'aurais tellement voulu être B1 et elle me dit mais tu as fait un test écrit mais à l'oral moi je te dis que tu es B1 et donc, donc. voilà <rire> exactement et donc du coup en fait je, je le suis mais il m'a fallu encore six mois pour bien prendre confiance en moi et, et débloquer un peu plus l'oral bah, grâce justement aux tables de conversation qu'on fait euh, toutes les semaines avec euh, Zoé, Émilie, euh, donc oui, ça m'a bien débloqué en effet. Ok, super. Et toi, comment tu te sens aujourd'hui par rapport à avant Super bien. <rire> super bien et dans beaucoup d'aspects de ma vie, donc déjà, euh, j'ai pris confiance en moi euh, parce que euh, c'est tout un parcours, en fait, euh,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 Et où j'étais là, vous m'avez compris. <rire> et en fait, oui. <rire> donc, ce que je dis, euh, ben voilà, je, je me sens comprise. Et donc, oui, je, je, je me sens beaucoup mieux qu'il y a un an euh, sur tous les aspects de ma vie. Et donc, avec le marathon des langues aussi, il y a énormément de développement personnel. Donc, il y a beaucoup de choses que j'ai appris pour ben, la gestion de mon temps, la gestion des émotions. Donc, voilà, j'ai rencontré beaucoup de belles personnes euh, via le marathon des langues. Ouais. Génial. Et euh, donc tout à l'heure, tu as dit MDA, donc MDA, c'est marathon Anglais, Donc toi, tu as fait les deux niveaux, niveau 1 et niveau 2. C'est ouais. pour ça que tu, as, tu es resté un an avec nous. Ça permet de bien ancrer euh, les fondations et justement d'être totalement à l'aise. Euh, et du coup, en quoi, euh, du coup, pour une personne qui ne voit pas en quoi, c'est quoi le rapport entre l'anglais et le développement personnel, en quoi ça t'a aidé justement par rapport à ton anglais alors, c'est justement, c'est très, très, très important parce que tout commence par le mindset, mais dans tout, en fait, euh, que ce soit dans un projet professionnel, un projet privé, dans tous les aspects. Donc, une bonne organisation et un bon mindset. Et en fait, quand on démarre quelque chose au départ, on est plein de doutes parce que c'est nouveau. Et, euh, et, et là, le fait de pouvoir travailler pas à pas sur, sur son mindset, euh, ben, ça permet de, de, de prendre déjà de un, confiance en soi. Euh, et euh, de, de se rendre compte en fait, des vagues. Moi, ce qui m'a beaucoup aidé, ce sont les groupes avec les personnes euh, donc, dans l'étape de conversation où justement, on s'est rendu compte en discutant que parfois, euh, un jour, tu vas parler anglais. Tout va venir. Ça va être hyper fluide. Tu vas, tu vas avoir l'impression que tu es bilingue de fou. Et puis, le lendemain, tu ne sais pas pourquoi. Il n'y a plus rien qui sort. Et en fait, c'est dingue parce que même avec Zoé, elle nous expliquait que elle aussi, en français, elle a la même chose. Et pourtant, c'est une, une experte. Voilà, il n'y a, a pas, pas une, un seul doute sur la question. Mais comme quoi, on a tous ce mindset. Qui peut venir perturber en vague, ça peut être une question d'hormones ça peut être une question de fatigue ça peut être une question de saison peu importe et donc pour moi c'est très important de pouvoir travailler sur les deux et en même temps d'avoir un groupe et d'avoir une plateforme et voilà et, et tout ce qui est mis en place sur le marathon des lundes, oui ouais, c'est juste que tu partages ça m'arrive aussi hein. il y a des jours où euh, t'as beau avoir ni ou avancé et il y a des jours, tu vas être fluide et le lendemain, ta mâchoire va être rouillée, quoi, ça ne sortira pas. Et même dans notre langue maternelle, en fait, hein, il y a des jours en français, euh, tu n'es juste pas, comme tu le dis, tu peux être fatigué et puis boum boum boum ça, ça reste là, ce n'est pas fluide. Donc, euh, donc voilà, mais quand c'est dans la langue qu'on apprend, tout de suite, il y a les doutes qui viennent, euh, alors qu'on n'aura pas forcément ça avec, avec le français. Non, c'est clair. Et moi, je me suis rendu compte, j'avais un petit trouble d'attention parce que déjà j'avais eu des difficultés euh, bah, dans ma langue maternelle <rire> euh, il y a une dizaine d'années d'ici quand j'ai commencé à travailler dans le recrutement je faisais beaucoup de fautes d'orthographe j'ai jamais eu de difficultés à m'exprimer mais par contre j'avais des difficultés au niveau de la grammaire et euh, c'est en apprenant c'est en, en écoutant euh, c'est en me faisant corriger en ayant des interactions, des interactions que maintenant bah, j'ai un voilà, j'ai une très bonne orthographe et que euh, les choses se sont mises en place et c'est un peu la même chose ici. Tu as euh, plusieurs possibilités pour apprendre et on te donne toutes les portes ouvertes pour cet apprentissage et c'est à toi d'en faire ce que tu veux en prenant l'individu dans, dans toute sa globalité. Il y a des personnes qui vont avoir besoin euh, d'avoir des fiches, des structures et d'être de, de, plus dans, dans, dans l'analyse, dans la lecture. Et il y a des personnes comme moi qui ont vraiment besoin de, de, de pouvoir varier, de ne pas rester trop concentré sur quelque chose parce que sinon, ça devient euh, très compliqué. Moi, par exemple, j'apprends énormément parce que je suis passionnée de musique, euh, j'apprends énormément en analysant les morceaux. Donc, je vais entendre un morceau ce qui me plaît, euh, je vais me dire, ah bah tiens, de quoi est-ce que ça parle euh, et, et du coup, bah, ça va me donner beaucoup de vocabulaire et euh, même la structure des phrases. Donc, bien évidemment, il y a une base à avoir, mais voilà, je ne suis pas obligée de rester fixée sur un cours à hein, apprendre, euh, voilà, tout par cœur, ce qui ne me convient pas du tout à moi, en fait. Mmh, ça parle tellement. Donc, du coup, c'est ce que euh, tu as mis en place dans ta routine anglais. Tu veux bien nous en parler un peu plus oui, tout à fait. Ben, moi, donc, euh, au début, j'ai vraiment suivi les fiches, je me suis fait corriger par eux parce que je pense que c'est quand même important d'avoir vraiment les bases qui te permettent au moins de composer euh, présent, passé, futur. C'est la base. Hein. Et puis, euh, par la suite, ben, voilà, les, les fiches, je me suis arrêtée justement au module 3 que je vais reprendre par la suite. Donc, euh, quand, quand moi, je me sentirai prête, et ce qui m'aide le plus dans ma routine, ce sont les séries, les séries télévisées et les films, parce que je. Voilà, je, je sais que c'est quelque chose de ludique, de facile pour moi. Euh, les, les chansons, ça me permet de, de pouvoir avoir du vocabulaire et de me rendre compte de, de, certaines, de certaines subtilités dans la langue que, voilà, que, que, que je ne vais pas avoir autrement. Et alors, euh, les, les tables de conversation avec Émilie, Zoé, pour moi, ça, c'est vraiment très, très riche parce que tu parles, en fait. Euh, J'ai essayé d'avoir de, des des petits partenaires de langue via, euh, via Tandem. Mais voilà, je ne m'y suis, suis pas tenue. Maintenant, j'ai tout ce qu'il me faut au Marathon des langues actuellement. Donc, je sais que je vais pouvoir par la suite reprendre des cours, enfin, euh, pas des cours, mais des tables vraiment, des échanges de conversation ailleurs. Ici, avec euh, le, le lundi soir, euh, le mardi soir, le jeudi midi et le vendredi, je pense qu'il n'y a pas besoin d'aller plus loin euh, pour, euh, pour pouvoir parler avec, euh, avec des personnes. Euh, voilà, ouais, c'est important ce que tu dis de préciser, c'est pas des cours, c'est des sessions de pratique, de conversation sur des sujets qui vous intéressent. Parce que c'est vrai qu'on vous demande, euh, on vous demande ce que les sujets euh, en amont pour pouvoir adapter euh, euh, chaque semaine. Quoi. Super, hyper intéressant. Donc, euh, comme quoi tu nous dis qu'on a. Pour parler anglais, on n'a pas besoin forcément de faire des cours avec un prof et qu'on peut adapter euh, avec des séries, avec de la musique, avec euh, de la pratique et l'adapter vraiment, euh, l'adapter à toi, quoi. De l'immersion, c'est vraiment ça. Et euh, oui, le, le fait de pouvoir s'exprimer et d'avoir euh, ces modules qui sont super, franchement, c'est vraiment très, très chouette. C'est super dynamique en plus, enfin... Allez, on, on arrive tous généralement avec un niveau presque débutant. Donc, tu vois bien qu'il y a une entraide, un respect. Euh, et, tout le monde se comprend. On est là pour la même chose. Il n'y a pas de jugement. C'est mmh. chouette, oui. Génial, génial. Bah oui, c'est pour ça qu'on a un processus de, de recrutement que tout le monde ne peut pas rentrer parce qu'effectivement, c'est hyper important pour nous de garder cette atmosphère, de, de garder cette, cette bienveillance entre vous pour que, bah, pour que tout se passe bien, quoi. Et du coup, en termes de temps, est-ce que, de temps par jour, est-ce que ça t'a pris 4 heures par jour? Comment tu t'es organisé? Parce qu'en plus, tu as lancé ton activité en même temps. Euh, donc waouh, wow, bravo quoi je sais que ça prend du temps au début et malgré tout tu as réussi à passer de, de bloquer à l'oral à un niveau B1 euh, euh, intermédiaire donc euh, dis-nous un petit peu co comment tu t'es organisé ben, en faisant ce que j'aime en hein, <rire> c'est justement sans, sans que ce soit contraignant donc bah euh, ben... Les petits, moments, les petits moments down, tu as la partie développement personnel qui aide beaucoup justement pour se rebooster et, et pour se, se motiver et se, se mettre dans un bon mood. Le fait d'aller parler avec tes copains, euh, parce que pour finir, bah, ça devient une petite routine, même quand tu n'as pas envie, euh, bah, tu ressors de là, tu es super fier, en fait, parce que tu t'es dépassé et que tu te rends compte que tes blocages sont juste dans ta tête parce qu'il n'y a personne qui va te juger et que tout le monde essaye de progresser et qu'il y a même une entraide. Et moi, je fonctionne beaucoup avec l'humain, donc c'est important. Et puis… Euh, bah, regarder les séries en anglais. En fait, c'est devenu quelque chose. Je, je, moi, et pourtant, il y a un an d'ici, tu m'aurais dit que j'allais regarder en anglais, écoutez J'avais des amis qui me disaient, moi, j'écoute que des VO. Et j'étais là, oui, c'est ça, c'est bon. <rire> moi, je m'en fous, VO, sous-titré, les mêmes en canadien, c'est bon, mais pas, pas en anglais. Et, euh, et en fait, c'est super fluide, c'est gay, ça m'amuse. Et c'est comme ça que j'apprends, tu te rends compte que voilà. Mais il faut, il faut passer par une étape de, de « je ne sais pas ce que je veux, je ne sais pas ce que j'aime » avant de, de, de trouver un rythme en fait que je vais garder. Génial, génial. Et combien, combien de temps par jour à peu près, si tu pouvais nous donner une donnée Allez, on va dire une, une heure par jour. Et fait encore c'est peut-être un peu plus ou un peu moins. Je m'en rends même pas compte, en fait. Parce que je me dis, allez, le temps de regarder une série. Je pense que ça peut être, oui, entre, entre une demi-heure et deux heures par jour, tu vois, en fonction, oui. ouais et ce n'est pas deux heures assises à ton bureau, quoi. C'est réparti dans la journée, tu as des moments optimisés. As... Je vais prendre mon application, je vais, parce que j'aime beaucoup jouer. Et je me dis, bah tiens, voilà, et, et c'est agréable, en fait, oui. Oui, ouais. et ça peut prendre, parce que même... Euh, même quand je vais, je n'ai pas toujours l'occasion d'y aller, mais quand je fais les sessions le lundi soir ou le, le jeudi midi avec Zoé, bah, ça me prend une heure, mais c'est super gai, en fait. Ça, ça rentre dans ma journée et, et je ressens beaucoup de satisfaction personnelle, en fait. C'est ça, le, oui, c'est très gai. C'est grisant parce que tu te dis, bah, voilà, je l'ai fait. Et tu ne te rends pas compte tout de suite de tes, de tes, de tes progrès, en fait. C'est, oui. Ben oui, parce que vous êtes exigeant, <rire> ça je sais, je vous connais bien. <rire> et comment Et qu'est-ce qui t'a le plus surprise dans le coaching marathon anglais En fait, c'est l'évolution, euh, c'est l'évolution et c'est le progrès et c'est de voir le chemin euh, d'où tu D'où tu commences et où tu arrives. Mais pour ça, il faut, il faut y arriver. Il faut, faut se donner un petit peu de temps pour, pour, pour se permettre de progresser. Et le plus surprise, je ne sais pas, mais en tout cas, il y a tellement de bienveillance. Tu vois? Même, même toi qui m'as proposé de, de, de, faire, tu vois, de, de, de faire mes soins au bol. Je trouve qu'il y a beaucoup de bienveillance, beaucoup d'écoute. Euh, je ne sais pas si c'est vraiment une surprise, mais... <rire> Mais, euh, mais c'est quelque chose en tout cas qui m'a vraiment beaucoup plu pendant mon parcours. Oui. Mmh, génial, trop bien. Et du coup, qu'est-ce que tu conseillerais à quelqu'un qui était dans ta situation avant et qui se dit non, mais moi je suis nulle, j'arriverai jamais, c'est pas fait pour moi. Euh, -ce, que, ce serait quoi la première étape qu'il pourrait faire bah, De se laisser porter, de se faire confiance et euh, de suivre le processus pas à pas jusqu'à un moment, trouver ce qui va être aligné avec euh, avec sa situation du moment. C'est voilà, c'est juste se laisser porter, écouter, suivre le process parce que en fait en le suivant, les choses se mettent en place tout naturellement et, euh, et surtout surtout ne pas hésiter à, à aller faire les coachings, à demander euh, conseils quand il y a besoin, à voilà, à aller au bottage de fesses parce que euh, parce que voilà, parce que Zoé est là pour ça, parce que tu es là pour ça et que et que ça fonctionne et que en fait ça prend deux secondes, à hein, le bottage de fesses, c'est parfois juste juste un mot un sourire un challenge et, euh, et voilà super et eh ben écoute un grand merci Julie